Comment allez-vous aujourd'hui, chers téléspectateurs de TV? J'espère que tout le monde se porte bien. Pas fait être un mal. Vous avez vu qu'en ce moment, les choses sont un peu nous avons des augmentations de prix, j'en parle depuis tantôt, nous avons aussi des personnes qui tombent malades par rapport à cette grosse grippe, il semblerait qu'il y aurait une pollution dans nos eaux, euh, surtout à la mer, je ne sais pas si pour les rivières, il en est de même, donc nous essaierons de faire attention pas cavine bientôt et il va falloir que chacun aille se prendre un petit bout de plage. Donc renseignez-vous avant de tomber dans l'eau, avant d'aller vous baigner parce que si pollution Il y a, ce serait pollution, euh, comment dirais-je, pas nucléaire, pollution genre euh, suite à une explosion qui aurait eu dans les eaux aux États-Unis. Comme nous sommes situés en Amérique centrale, je préfère vous en parler et que quelqu'un vienne me dire, non, c'était pas tout à fait ça, c'était ci, si, c'était ça, au moins provoquer l'explication, provoquer les explications, voilà. C'est comme ça, on fait ça passer Et si on est compétent Vévin répond, eh bien, nous serons là pour l'accueillir et pour entendre ses, ses, ses euh, explications. Sinon aujourd'hui, nous allons recevoir un rayon de soleil, quelqu'un qui brille sur toute la Guadeloupe par son art, par sa personnalité, par sa profession, jadis. Quelqu'un qui fait des choses. Et puis, cette Personne, c'est une femme, aux côtés d'un homme que vous aimez, que vous aimez, sur par vers Gosier pour la famille, les amis, proches, et par vers Sainte-Anne pour monde qui casse sur politique. C'est madame en grand nombre. Là, qu'est-ce que non, hein? Vous allez bien, Eliane Je vais très bien. Merci, Raphaël. Je dis bonsoir aux téléspectateurs de ETV. Merci, Merci d'être présente, c'est ça justement, Eh bien c'est Eliane Arnel-Cancel, euh, Arnel et vous avez deux noms illustres dans le domaine du théâtre, vous connaissez tous Eddie Arnel que nous saluons, hein, à qui nous faisons de grosses brises, bon c'est son petit frère, grand frère, petit frère, son petit frère et son époux, son compagnon que nous embrassons également, Monsieur Jacques-Cancel. Donc voilà, nous allons commencer avec vous parce que vous êtes venu nous apporter des petites invitations. Et les invitations ne pouvaient pas, euh, euh, comment dire, on ne pouvait pas recevoir ces invitations-là sans vous recevoir et savoir euh, faire savoir aux téléspectateurs, des spectatrices de quoi il s'agit. Nous savons que vous êtes metteur en scène. Oui. Ça. Euh, vous êtes auteur, vous avez dit ou Non, euh... Euh, pas encore. Mais ça viendra, je suis sûr, parce que oui, il m'arrive euh, d'adapter. D'adapter des, pièces, des vrai. pièces. Donc elle, elle est euh, metteur en scène et elle est aussi euh, euh, interprète de, de, Comédien. de comédienne dans ses pièces. Et aujourd'hui, il est question de Gerti Archimède. Une grande dame. Alors, Comment bien. ne pas parler de cette grande dame, mmh. figure historique de la Guadeloupe, mmh. cette militante qui a changé la condition et l'avenir de la femme guadeloupéenne. Et pas que. Et pas que. Nous savons tous ce que nous devons, mmh. par son action parlementaire, c'était social, 40%. Il faut dire qu'à cette époque, la vie était très difficile, c'était mmh. après la guerre. Mmh. Et Gerti mmh. avait un idéal, devenir avocate, pour, pour vraiment combattre les abus et les injustices vis-à-vis -vis des femmes. Et elle a gagné. Elle a, elle a gagné. montré la voie. C'est sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, encore, nous, avons, nous suivons certaines euh, euh, femmes de Guadeloupe, suivent ses euh, traces. Et il y a même une grande dame qui me parlait souvent d'elle et me disait c'était un peu son mentor. Et je ne la citerai pas. Eh bien, vous voyez de qui, qui de, de qui il s'agit. Alors, bonjour Murphy, bonjour euh, Michel, hein, s'il est dans les parages, je ne sais pas, il est là. Michel, je, je, je pense que le travail que nous avons à faire est commencé là. Vous avez commencé Allez-y, ne prenons pas de retard, jeune homme. Donc, euh, cette pièce sera jouée au Lamentin. Oui, au Au Théâtre Lamentin, le 8 mars, qui est la Journée Internationale de la Femme. Oui. Comment choisir une meilleure date pour parler mmh. de Gerti mmh. Gertie, enfin cette pièce, je n'ai pas connu Gertie, oui. qui était vraiment quelqu'un de généreux, une femme qui a qui s'est donnée, oui. qui s'est pratiquement sacrifiée pour son pays, pour les, femmes, pour les femmes et pour les vieux travailleurs, pour les salariés, mm -hmm. pour les pour les jeunes aussi. Donc Gertie qui a été demandé en mariage par un dignitaire africain mm -hmm. et qui a dû refuser parce qu'elle voulait retourner dans son pays mm -hmm. pour être utile à son pays. Oh là là Voilà, donc mm -hmm. je n'ai pas connu, mm -hmm. personnellement, mais quand j'ai lu le livre, l'ouvrage de Lucie Julia, mm -hmm. qui est normalement sa fille adoptive, euh, Madame Lucie Julia... Mm -hmm. euh, l'épouse de Maître Danat, mm -hmm. elle a écrit beaucoup, un... enfin, moi je la tiens pour un grand écrivain, mm -hmm. et, enfin une grande écrivaine mm -hmm. sur ça, mm -hmm. et elle a pas mal d'ouvrages, mais surtout Gerti, Fleurs et Pères de Guadeloupe, wow. Avec... puisqu'elle a bien connu, mm -hmm. parce qu'il faut que je vous dise que beaucoup de gens connaissent Gerti. Il y a mm -hmm. même une rue qui porte son nom dans le 12e arrondissement. Première avocate, mm -hmm. première députée, première mère, première bâtonnière. Mm -hmm. Mais ça. comment mm -hmm. a-t-elle fait pour devenir mm -hmm. première avocate Son combat, la pièce montre son combat face à son père, qui représente euh, cette société patriarcale où elle a vécu. Euh, et, comment elle a tenu bon, elle a vraiment tenu tête, mm -hmm. aidée hein, de sa grand-mère, qui était une femme remarquable, et elle est arrivée à être avocate c'était son, son leitmotiv, c'était son objectif pour vraiment combattre les abus et les injustices vis-à-vis -vis de la femme. Mais elle n'a pas fait que ça lui comme je disais, la sécurité sociale, les 40% et beaucoup de choses. En plus, c'était une femme très croyante. Elle a rejoint les communistes parce qu'à cette époque, après la guerre, les choses étaient tellement difficiles pour les femmes, surtout qui élevaient plusieurs enfants, sans aucune aide sociale. Donc Gertie euh, a été vraiment euh, la personne qui a impulsé tout cela. Donc euh, souvent on parle d'elle comme première, première, première, mais c'est un combat, une lutte, et elle a réussi. Et si nous femmes toi Raphaël, moi et d'autres femmes sont maintenant euh, chanteuses, docteurs euh, euh, qui exercent des métiers d'hommes, mm -hmm. c'est grâce à Gerti qui a ouvert la voie et ça il faut qu'on le sache Gerti c'est un modèle pour nos jeunes souvent on va prendre des référents ailleurs, on parle beaucoup de Rosa Parks d'autres personnes, nous avons Gerti Archimède qui a fait et c'est pourquoi la pièce parle de sa vie de tout ce qu'elle a vécu mais il y a je vais le citer, Victorin Lurel a vu la pièce, il a dit, je connaissais des choses sur Gerti, mais cette pièce m'en a appris beaucoup sur elle. Donc euh, c'est pourquoi j'invite les gens à emmener leurs enfants, leurs enfants, leurs filles, surtout pour voir cette femme, cette femme qui est un modèle pour nos femmes. Et puis surtout <rire> entendre, son histoire, entendre son histoire, son oui. combat. Voilà, donc là, je disais qu'elle a rejoint le Parti communiste, parce qu'à cette époque, c'était le Parti qui euh, lui permettait d'accomplir, disons, ses objectifs. Et euh, elle était très demandée, hein, le Parti démocrate chrétien, les socialistes, c'est une femme, comment elle peut parler comme ça mm. Quand elle plaidait, les hommes, vraiment, se faisait tout petit. C'était une femme, une ouais. maîtresse femme, une militante. Mm. Donc pour moi... Euh, interpréter ce rôle, parce que oui. bon, il faut que je vous dise qu'il y a une jeune oui. une comédienne, pas enfin, plus jeune que moi, qui interprète le rôle de Gertie, plus, jeune, plus face jeune, à son père, et tout. Oui. Et moi, j'apparais après, euh, voilà, la Gertie que l'on connaît. Oui. Mais euh, j'aurais tellement aimé que les gens comprennent oui. que nous avons une histoire, nous avons des, des, des personnages euh, auxquels on peut se refaire, référer. Oui. Donc, c'est pourquoi... J'invite la population de la Guadeloupe à venir massivement, parce que la pièce a déjà été jouée, hein. oui. elle a clôturé la Négertie Archimède mm -hmm. au Mémorial Act. elle a été jouée dans toutes les salles, deux fois à Bastère, deux fois Moule, au Moule, mm -hmm. euh, à Sonis. la dernière fois qu'on a joué c'était enfin à Saunis, Vous avez à joué à, à aussi une fois oui, à euh, ça, une une fois, mmh. parce que j'ai invité Mme Tarère, oui. qui, a, qui a bien connu Gerti Archimède mmh. et qui m'a été d'une grande aide quand je voulais. Il mmh. y aussi, il euh, faut dire que la pièce est une adaptation non seulement du livre mmh. de Madame Lucie Julia, mmh. Gertie Archimède, fleurs et perles de Le Guadeloupe, mmh. mais aussi de, du livre Gerti Archimède, écrit par euh, Laurent Farouja, et là, c'est Gertie qui parle, ouais. parce qu'il a interviewé. Ce sont les paroles mêmes de Gertie. D'accord, ça c'est bien. Voilà. Ah, oui. Non, voilà. Non. Donc c'est un, un, un ensemble, un peu, de, de, de chaque passage de sa vie que vous, vous allez nous, euh, nous montrer. C'est toute sa vie. C'est toute sa vie qui est dans cette pièce. De qui? sa jeunesse, de sa naissance, jusqu'à, malheureusement, sa disparition en 1980. Et c'est une dame vraiment de tête. Tout le monde en parle euh, comme cela, quand... Euh, dans, dans, dans, dans des forums, euh, enfin, on entend parler de Gerti Archimède, Archimède, Il y a mais, même des mais euh, oui, oui, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne connaît pas, connaît le combat pas. Qu voilà, voilà. euh, Parce que c'était pas facile à cette époque. Ça. Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque sans l'autorisation du mari, et, et oui. pas que, plein d'autres choses encore. Et même pour aller voter, la dame devait passer par son mari et lui dire, pour qui de vote Voilà, pour qui votons voilà. nous Sinon, <rire> quand on, euh, ces femmes on, oui. ont eu le droit de vote... Aïe, aïe, aïe, il fallait pas faire oh, le choix, mais Vous hein, allez ça. en entendre. Hein, non, ça n'a pas été, facile mais, pas été voilà. facile. mais on retrouve, on parle beaucoup de Gertie. Il y a des, le lycée de Mordano qui porte oui, son nom. Oui, on oui. a sa statue à Bastère, sur oui. le boulevard. Elle prône là. Oui. On aurait dit que c'est quelqu'un qui se repose. Gertie ne s'est jamais oui. reposée. Elle est même morte d'épuisement quelque part. Et il y a le musée Gertie Archimède oui. dans son ancien. Euh, à et oui, Non, non, mmh? non, non c'est à, à Bastère. Et nous avons mmh. Guy Bernos, mmh. qui se bat pour vraiment euh, faire vivre ce musée. Mmh. Et là, vous savez quelque chose mmh. On parle de mai 67, mais on sait très bien que l'affaire Skinsky a pris naissance à Bastère. Si on n'était pas allé chercher, Gertie mmh. Archimède, mais là été pété à Bastère, hein, mmh, wow, on wow, est allé wow, la wow, chercher, wow. et elle a su calmer la foule après ça a dégénéré après tapitre oui. cette femme a été mère à Bastère à un mmh. certain temps elle a été euh, euh, on sait première avocate au barreau euh, face à des hommes elle a été euh, première bâtonnière elle a, elle a été aussi première députée mmh. alors il faut bien entendre ça elle a été élue députée euh, en Guadeloupe hein. euh, et puis après euh, le lendemain quand elle s'est réveillée elle n'était plus députée ma bouille Magouille, parce ouais. que c'est Madame, c'est Madame Hubré après la Guyanaise, qui a été. Mais après, ouais. Gertie a été élue députée. Ouais, ouais. Voilà, mais il y a eu beaucoup de Magouille et justement dans la pièce, elle demande vraiment à l'opinion française de respecter hein, le suffrage universel, de ne pas violer comme on l'a fait, comme ça se faisait avant. Et ça continue, ah, on, enfin, on a je... envie de le dire. <rire> dire hein. Non mais je prends toujours <rire> mes responsabilités, je, je, je oui. suis citoyen de ce pays, citoyenne, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de « il <rire> », il n'y a pas de « elle », c'est « yel », donc en parformant pas nom selon ce qu'on dit aujourd'hui. La, la, la théorie du genre. La théorie oui. du genre. Mm -hmm. Donc euh, je dis, après avoir constaté que ce genre de choses se font encore aujourd'hui. Voilà. Alors, et vous, et, tu sais, je vais <rire> te couper, il <rire> y a une anecdote. Quand elle a commencé à faire des conférences, autant uh -huh. nous dit, les verres, bah, ils pour voir si sont en femme", ah. parce qu'elle parlait tellement bien. <rire> Mon Dieu. Donc, il ne peut pas parler comme ça si c'est en forme. En forme, voilà. Et bien, donc, nous avons une autre lot aussi. Hein. Les femmes de Guadeloupe ont souffert aussi, hein. mine de rien. Hein. Mmh. Donc, il faut des femmes comme euh, euh, Eliane pour pouvoir montrer des choses que nous avons tendance à voir, comme ça, y à balayé d'un coup de main. Là. On tourne une page et puis on se dit, ah ouais, je suis bien d'attendre parler d'ailleurs." Mais là, nous allons la découvrir, vivre avec que cette, cette pièce, son, son, son passé, son présent, son, aven, pas son avenir, son, son, son, tout son, son parcours. Tout, tout son parcours, voilà. voilà c'est Et, et euh, cette pièce sera jouée au Lamenta ciné Théâtre euh, le mercredi 8 mars. 8 mars. Alors euh, c'est la journée internationale de, femme, de la et femme elle a créé l'UFG hein, avec d'autres femmes, en madame Tarère notamment, oui. mais à l'origine aussi de, de l'UFG. Donc c'est le moment, c'est le moment, mesdames, de vous rendre au théâtre. Allez au théâtre faites-vous plaisir, emmenez vos enfants, vos jeunes filles, vos jeunes et, femmes, vos petites filles et vos, et vos, filles, vos mamans, et vos vos les seniors mamans, ont connu voilà, Archimède, c'est sûr, c'est vrai les tickets sont déjà en vente euh, au ciné-théâtre du Lamentin, mais on peut quand même réserver au 53, c'est important oui, 53 hein? 26 74 53 26 74 si on habite loin du Lamentin oui. d'accord, et c'est un portable donc n'hésitez surtout pas euh, mesdames. prenez vos billets, allez-y faites un, faites un souffle, faisons plaisir faisons-nous plaisir et emmenez vos époux Pourquoi pas Emmenez-les, demandez. Et ben oui. vécu les Et, femmes. et, et, et oui, aujourd'hui, on, on, ne, on ne se pense pas suffisamment sur ce sujet. On entend les femmes battues, battues, battues, on entend... Mais les combats du genre, eh bien, on n'en entend pas parler, comme si ça arrangeait. Comme si ça, ça, ça dérangeait plutôt certaines personnes de, de dévoiler des choses qu'ont vécu certaines femmes. J'ai l'impression. Alors, messieurs les politiciens ne vos compagnes, Mesdames, euh, vous qui êtes dans la politique, emmenez vos compagnons, emmenez vos enfants, emmenez vos mamans si elles sont là. Et pensons, on nous songeait, on nous songeait ces femmes tout bout de là ça. Et euh, on nous a été dit que femmes, c'est juste le social, juste les élus à don commune. Mesdames, demandez à ce qu'on vous respecte et qu'on respecte cette, ce, ce, ce caractère qui a façonné la femme que nous sommes aujourd'hui. Parce que oui. c'est ça, oui. Elle le dit à la fin. La principale vertu de la femme, c'est mmh. son courage. Yoka dit femme, c'est châtaigne. Mmh. Alors, femme, tout okay. Et là, c'est les femmes à prendre position. Et j'espère voilà. que cette réplique sera dans la pièce. <rire> parce qu'elle nous est qu est dans dans la la elle elle nous est qu est Oh, mais il <rire> y a autre chose après. Vous <rire> -vous no, no, si nous y allons, mesdames, si vous y allez, parce que moi je <rire> nous ferons. Euh, hommage à cette femme. Nous, elle le mérite. Nous, nous serons debout, nous serons là, nous, qu'écoutez, okay. pièce là, ça avait appétit parce que cette personne qui est là n'est pas, seul, pas seulement une, comment dire, un, un, un, un, un, un metteur en scène, mais elle a quand même enseigné, elle a quand même eu cette pédagogie qu'elle a diffusée et dans sa manière de faire, nous voyons que quand elle était, oui, ben, euh, allez-y. Oui, alors je vais quand même parler des gens qui m'accompagnent, oui. je ne suis pas seule sur ça. Nous pièce. allons prendre un petit peu de temps pour nous, hein, euh, et revenir sur cette pièce, parce que c'est important hein, oui. de, de revenir alors. dessus. On va faire une petite pause publicitaire, oui. voilà. et on revient en deuxième partie avec vous.